Bonjour, bienvenue dans ce numéro spécial du Grand Méchant Book. Du 21 à mars au 28 avril, la médiathèque met à l'honneur la différence dans une programmation assez riche de tous pareils, tous, tous différents. Vous allez retrouver des ateliers, des expositions d'illustrations, euh, de, notamment autour du handicap. Et euh, tu voulais nous dire quelque chose sur le handicap Oui, est-ce que tu connais l'origine du mot Non. Eh bien, figure-toi qu'en lisant ce merveilleux livre de deux spécialistes, le grand livre handicap, j'ai appris que le mot handicap est un mot anglais, hand in cap, qui voulait dire main dans le chapeau et qui était donc euh, attribué à un jeu d'aveugle en Angleterre au XVIe siècle. Cet anglicisme a été francisé chez nous sous le nom de Handicap. Bah, du coup, il a l'air très intéressant, tu peux nous en dire un peu plus Ah bah oui, avec plaisir. Alors, c'est un livre donc de Georges Grare et Léopold Grare qui sont eux-mêmes des auteurs, donc des spécialistes du handicap. Ouais auteurs-illustrateurs de livres jeunesse, de livres adultes aussi, et ils sont respectivement directeurs et rédacteurs en chef du, de la revue « indispensable Mag ». Donc euh, c'est un livre vraiment euh, très sympa, de par son grand format, de par ses, ses illustrations et couleurs euh, très vives, et également par son euh, papier glacé. Alors, c'est un livre vraiment donc, que je conseille à toute personne. Le handicap est étudié sous tous ses angles, que ce soit donc, euh, bon, sa définition du handicap, l'histoire du handicap, le handicap dans la société, le sport, euh, l'éducation, les associations, etc. On a même aussi des pleines pages sur des célébrités, célébrités donc, euh, handicapées et puis toute une bibliographie de, de livres dans la littérature, la filmographie, et puis euh, voilà, plein de domaines. Alors moi je le conseille parce que c'est vraiment un livre utile et didactique pour tout savoir et comprendre sur le handicap, et après à la fermeture de ce livre, ce sujet n'aura plus aucun secret pour vous. C'est vrai que l'édition est très riche en tout ce qui concerne le, le handicap, euh, pour les documentaires, mais aussi en littérature et en bande dessinée. Notamment, vous avez ici une BD que j'ai euh, énormément aimée qui s'appelle « Ce n'est pas toi que j'attendais » de Fabien Toulmé. Euh, C'est un papa qui euh, bah voilà, attend son deuxième enfant. Euh, les circonstances font que euh, tout va bien. Les échographies, tout montre que tout va bien. Sauf qu'à l'arrivée, à la naissance de la petite Julia, il s'avère qu'elle est atteinte de trisomie 21. Et là, gros bouleversement et euh, vraiment coup de tonnerre dans la famille. Et le papa a beaucoup, beaucoup du mal à accepter la trisomie de sa, de sa fille. Mais voilà, l'amour reste plus fort qu'on soit différent ou euh, euh, qu'on soit différent surtout. Voilà pour cette bande dessinée, je vous la conseille. Effectivement, une autre forme de handicap. Et tu parlais, Pauline, tout à l'heure, en introduction, qu'il y avait toutes sortes de, de livres. Donc, il y a aussi des bandes dessinées. Est-ce que tu as lu Les petites victoires de Yvan Roy Il est très bien. Parce que je vais en parler ouais. alors. Donc, euh, Yvan Roy, c'est un auteur canadien. Il a été sollicité par euh, l'éducatrice spécialisée de son fils, de donc d'autisme. Pour qu'il témoigne dans un livre de son expérience et de, de sa méthode. Et donc euh, de cette réflexion, donc est née un, une bande dessinée. Et donc dans laquelle il raconte donc ce témoignage vibrant en hommage à son fils. Et donc c'est ce livre est plus qu'un témoignage. Il est également donc comme un message d'espoir. Mais attention, ce n'est pas une recette miracle. C'est simplement euh, un livre où Yvan Roy explique lui, sa méthode à lui d'éducation pour permettre à son fils de, se, de progresser et de se sociabiliser. Voilà, c'est vraiment un livre très, comment dire, plein d'optimisme. Voilà, et donc euh, franchement, donc, ce livre voulait vraiment en parler. Voilà, il est très bien fait, il y a des dialogues avec le personnel de l'éducation, avec les spécialistes, et qui expliquent donc ce qu'est l'autisme. Voilà. Notamment dans l'autisme, j'en profite pour rappeler, vous avez ici « Gabin sans limite » de Laurent Savard. Laurent Savard est un comédien euh, qui a créé tout un spectacle qui s'appelle « Le bal des pompiers » autour de son fils, euh, Gabin, voilà, qui a atteint euh, d'autisme également. Il va venir jouer le euh, vendredi 6 avril à 20h à la médiathèque. et Je vous le conseille parce que c'est fait avec humour et ça permet de dédramatiser et, euh, et effectivement, tous les petits tracas de la vie quotidienne. Et de mieux comprendre aussi pour ceux qui n'ont euh, pas d'enfants autistes autour de soi euh, et d'être bien plus tolérant C'est sur inscription pour venir euh, Oui, c'est sur inscription. Pour s'inscrire oui. ici. Mais y a... Et c'est pour tout public Pour tout public. Oh, bah, alors, d'accord. Oui, on invite tout le monde à venir euh, écouter. Donc, euh... Et, <rire> et pour, terminer, pour terminer, je souhaitais vous parler ici d'un roman qui s'appelle Marraine euh, de Jean-Baptiste Andrea. Euh, C'est un véritable conte où euh, l'auteur euh, nous plonge dans la, euh, dans la tête d'un d'un enfant, euh, d'un enfant presque adolescent, euh, qui euh, est atteint de déficience mentale, qui euh, comme on pouvait le, en parler à l'époque en 1965 était, bah était voilà, un peu retardé euh, Simplement lui, non Il ne veut plus qu'on le considère comme un enfant Il veut devenir un homme Et être un homme en 1965 c'est partir à la guerre Alors il décide de quitter la station service Où il vit avec ses parents Partir à la guerre Et sur son chemin il va trouver Viviane Qui, est, qui va être sa reine voilà, Je vous laisse découvrir Parce que c'est magnifiquement écrit et, euh, et euh, ça fait du bien aussi euh, de se remettre un petit peu en question à travers la littérature Merci Pauline Merci Régine On vous invite à découvrir tout ce que vous avez au, ici sur le plot à l'entrée et euh, n'hésitez pas nous en avons encore plein d'autres livres à vous faire découvrir Merci et à la semaine prochaine pour un nouveau Grand Méchant Book